Maintenant, c'est le moment de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question est pour le Premier ministre. Nous avons entendu des rapports selon lesquels on va mettre fin très tôt à l'obligation du masque. Beaucoup d'experts disent que c'est prématuré. Et ce qui est inquiet, c'est que selon les données scientifiques, on n'a pas suffisamment de données pour prendre cette décision. Et quand on demande directement Justement, si oui. on Dr. peut Hina enlever dit, les euh, euh, masques, le docteur... Uni a dit que non, ce n'est pas encore le moment, c'est trop tôt. Il a dit, je pense, et je cite, je pense qu'il soit raisonnable de garder les masques et de réévaluer semaine après semaine. Le, un autre docteur a dit c'est une décision terrible. Un autre médecin de l'hôpital des enfants malades a dit il ne faut pas se presser. Alors, si la province n'écoute pas les chefs scientifiques qui ils écoutent, pour euh, savoir que maintenant le moment est arrivé pour enlever les masques le leader parlementaire sur un point de règlement. Oui, alors bien sûr, nous avons écouté les responsables scientifiques et j'aimerais noter aussi que la chef de l'opposition est tellement occupée à changer d'avis. Une fois, elle veut plus de restrictions, une fois, elle en veut moins et à chaque fois qu'on fait quelque chose, ils, sont, ils ne sont pas d'accord. Alors, mais s'il faut qu'il y ait un gouvernement responsable, il faut faire ce qui dans le meilleur intérêt dans la pour la population de l'Ontario. Et c'est ce que nous essayons de faire à chaque instant, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, nous sortons de la pandémie plus fort que jamais. Et nous allons créer des milliers d'emplois qui vont rendre l'économie véritablement solide et qui vont faire en sorte que notre futur économique soit bien plus viable que pour d'autres pays. Alors, Monsieur le Président, malheureusement, je pense que le leader parlementaire du gouvernement a tort, hein, car... Ce qu'un gouvernement responsable devrait faire pendant une pandémie, c'est d'écouter les scientifiques, de savoir quelles sont les données et les informations qui doivent guider nous vers la sécurité. Le Premier ministre n'a pas le soutien des experts scientifiques, il n'a que... Les, le soutien de ses experts à lui. Mais le docteur Lunia dit qu'il était surpris par cette annonce, qu'il n'a pas été consulté par cette annonce avant de euh, il n'a pas été consulté avant cette annonce et il dit c'est une annonce qui n'est pas basée sur la science alors c'est quelque chose qui est préoccupant pour beaucoup de personnes hein, et euh, surtout pour ce qui concerne les plus vulnérables dans notre communauté donc si la décision de mettre fin à l'obligation du masque a été basée sur la science et eh bien clairement ce n'était pas le cas où est-ce qu'ils ont pris les données si c'était le cas le euh, leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Nous avons écouté le médecin hygiéniste en chef pendant toute la pandémie et euh, je ne dois pas rappeler à cette Chambre que c'était l'opposition qui a voté euh, pour... Euh, euh, euh, licencié, en fait, le médecin hygiéniste en chef. Et nous avons dit non parce que nous avons besoin de conseils scientifiques, nous avons besoin d'un soutien scientifique. Et c'est pour cela que l'Ontario va sortir de la pandémie bien plus fort qu'avant et pour cela que des milliers d'Ontariens se trouvent maintenant à pouvoir faire face à la situation. Ils ont été vaccinés. Nous avons répondu. Nous avons mis en œuvre toutes les mesures qui étaient nécessaires. Nous avons aidé à créer des emplois. Le système de la santé est reconstruit après 15 ans de mauvaise gestion de la part des autres parties. Nous avons amélioré le système de transport et nous essayons d'aider les milliers d'Ontariens dans toute la province. Et nous remercions les personnes dans notre province qui nous ont aidés à faire cela. Merci Monsieur le Président. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, le leader parlementaire du gouvernement ne raconte pas tout, on va dire ça comme ça. Nous euh, avons sans doute appuyé le licenciement de l'ancien médecin hygiéniste en chef, mais pas le licenciement de ce médecin hygiéniste en chef. Attendez, arrêtez la pendule, dit le Président. Not even five minutes in. Ça ne fait même pas minutes que nous avons Please restart the clock. Leader of the Faites repartir la la chef de l'opposition. Oui, nous avons voulu que la dé, les démissions de l'ancien médecin hygiéniste en chef. Nous sommes tous fatigués de porter des masques partout dans toute la province, mais, Monsieur le Président, on euh, ne euh, abandonne pas pendant le dernier kilomètre les gens doivent comprendre sur quoi cette décision se basait et sur quelles informations on se base pour pouvoir prendre ce type de décision. Donc le docteur Yuni a dit ce matin que la décision était sur le fait de vouloir retirer la pression sur la population. Alors pourquoi le premier ministre donne priorité à son intérêt politique plutôt qu'au conseil des scientifiques et pourquoi il élimine le masque plutôt que nécessaire et plutôt que... En fait, on a démontré que c'est sûr. Alors, Monsieur le Président, nous avons vu pendant la pandémie que beaucoup de gens sont devenus experts en euh, médecine. Alors, il faut comprendre ce que la chef de l'opposition vient d'admettre. Elle et son parti n'appuyaient pas ce que l'ancien médecin hygiéniste en chef conseillait au gouvernement. Ces conseils ont permis à l'Ontario d'être la meilleure administration en Amérique du Nord à répondre à la COVID. Ces conseils nous ont permis d'avoir plus de 90 des Ontariens et Ontariennes à avoir le vaccin. Ce que l'opposition pensait qu'il n'était pas possible de faire. Et que fait l'opposition maintenant Ils veulent faire tomber tout cela, parce que le docteur Horvat connaît plus de choses que notre médecin hygiéniste en chef. Je rappeler aux députés que nous devons nous adresser à nos collègues avec le nom de circonscription ou le nom de leur ministère, et non pas par leur nom. Les Ontariens, nos en s'attendent à nous voir débattre de manière Civilisé, merci. Nous allons faire repartir la pendule. La chef de l'opposition. Prochaine question, merci, Monsieur le Président. Question Premier ministre. Mais je dois dire que euh, euh, véritablement, le fait de euh, signer du doigt et d'appeler les gens par leur nom, c'est véritablement une mauvaise pratique. Arrêtez la pendule, dit le Président. Le gouvernement, a l'ordre pour que nous puissions entendre la personne qui a la parole. Et c'est la même courtoisie que vous vous attendez de la part des autres collègues si jamais vous avez la parole. Let's try again. The clock. Essayons encore la chef de l'opposition. Encore une fois, je vais essayer d'être sérieuse dans cette Assemblée, Monsieur le Président, et euh, c'est ce que le gouvernement devrait faire aussi. Donc, euh, ma question est pour le Premier ministre concernant les préposés pour les services à la population. Alors, nous avons vu que c'était les gens qui ont répondu, qui étaient en première ligne, qui ont travaillé de longues heures, hein, qui ont fini malades souvent, qui ont été très fatigués et traumatisés. Alors, il est grand temps, Monsieur le Président, que ces préposés puissent avoir... avoir des aides, véritablement. Donc, ma question, c'est quand on parle des euh, euh, contrats temporaires qui ont été fournis pour les préposés, le ministre avait dit que le gouvernement ferait en sorte, et je cite, que nous allons attirer et maintenir ces travailleurs essentiels. Alors, ça ne devrait pas être nouveau pour le gouvernement que nous devons encore attirer et euh, euh, maintenir ces préposés. Alors, quand est-ce que le gouvernement va euh, rendre les euh, paiements pour ces personnes permanents. Le leader parlementaire du gouvernement, oui, Monsieur le Président, alors nous avons dû faire des investissements dans le système de soins de longue durée, dans le système des préposés, dans les ressources humaines. Alors la chef de l'opposition a été ici bien plus longtemps que moi et elle sait très bien quelles sont les priorités. Pour ce qui concerne les préposés, nous reconnaissons combien ils ont été importants pour nous aider à traverser la pandémie, Monsieur le Président, mais ils veulent euh, faire en sorte que euh, les préposés puissent véritablement avoir aussi le soutien du gouvernement. Alors, dans la circonscription, par exemple, de la chef de l'opposition, nous avons investi euh, plusieurs millions de dollars pour pouvoir améliorer les financements pour le système de santé et la, la, la chef de l'opposition a voté contre ces mesures. Alors que nous allions embauché des milliers d'infirmiers, d'infirmières, des milliers de préposés, qui sont véritablement la colonne vertébrale de notre système de santé, Monsieur le Président. Eh bien, euh, la chef de l'opposition. Euh, eh bien, Monsieur le Président, euh, c'est véritablement le contraire. Le Premier ministre a, euh, pro avait promis en fait de euh, rendre permanent les salaires de ses préposés. Il a fait attendre les gens. Il a promis que leur contrat serait permanent. Eh bien, euh, il a promis il y a 523 jours. Et je vais citer ce qu'il a dit. Il a dit :« C'est une garantie. Nous allons le faire. » Euh, eh bien, euh, nous attendons encore le Premier ministre avec euh, ses garanties. Alors, pourquoi le Premier ministre ne fait pas en sorte que euh, ce euh, type de contrat soit permanent pour les préposés Le leader parlementaire il y a une grande différence, euh, Monsieur le Président, entre euh, notre gouvernement et celui qu'auraient mis en œuvre les membres de l'opposition, parce que, en fait, il n'y a aucune question sur le fait que nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour faire en sorte que les préposés puissent obtenir une rémunération supplémentaire pour le travail qu'ils font. Est-ce que c'était l'opposition qui a appuyé les mesures que nous avons avons appliqué au départ, non. eh bien non, Monsieur le Président. Eux, ils ont tout simplement euh, dit qu'effectivement, ils les taux d'assurance sont diminués. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on embauche des milliers de préposés et on fait en sorte que ces personnes puissent travailler dans des organismes dont ils vont fiers. Et euh, ce n'est pas uniquement quelque chose que nous faisons en euh, parole. Eh bien... La promesse reste. 523, il y a 523 jours, il a dit qu'il rendrait ce paiement pour la pandémie permanent, pour les préposés, mais ce n'est pas toujours arrivé. Alors, il avait dit que ces personnes auraient bien sûr des paiements donc euh, des euh, bonus, si vous voulez, supplémentaires, et ce n'est pas encore arrivé, et il y avait aussi des travailleurs de première ligne qui ont été exclus. Alors, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire en sorte que les, euh, le gouvernement élimine le projet de loi 124 et qu'ils puissent donner un salaire acceptable à, à, aux personnes. Alors... La question c'est quand est-ce qu'on fait en sorte que ces personnes puissent obtenir ce qu'elles méritent, le leader parlementaire. Eh bien, tout à coup, la chef de l'opposition a compris que les investissements dans la santé sont importants et alors... Tout à coup, c'est important de payer nos héros de première ligne et c'est ce que ce gouvernement a déjà fait. Mais euh, la chef de l'opposition a voté contre 15 millions de dollars investis dans sa propre circonscription pour les euh, organismes de soins de longue durée. Alors, si on doit parler de la santé dans cette province, c'est pour ça que nous avons commencé à créer des institutions pour les soins de longue durée. Voilà pourquoi nous construisons des hôpitaux partout. Alors, Monsieur le Président, nous le faisons parce que nous comprenons que c'est important non seulement pour les Ontariens, mais c'est un moteur économique pour la province. Si on nous demande d'investir pour le développement de l'Ontario, nous le faisons, c'est sûr. À l'ordre L'opposition officielle à l'ordre. Prochaine question. Débuté de Scarborough, Southwest. Merci. Question pour le Premier ministre. Barry, un de mes commettants, m'a écrit concernant un transfert d'un euh, hôpital à euh, un service de soins intensifs et de soins de longue durée après à cause euh, d'une euh, opération au cerveau très complexe. Voilà ce que Berry m'a écrit. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gouvernement? Une personne âgée qui a subi une opération et qui doit être transportée à droite et à gauche avant de pouvoir accéder aux soins. Il est temps que ce gouvernement donne aux aînés de cette province tout le respect qu'ils méritent. Fin de citation. Monsieur le Président, dans notre circonscription, nous avons souffert à cause du manque de financement, d'abord avec les libéraux et maintenant avec les conservateurs. Et on attend encore, on attend que euh, on puisse répondre aux problèmes que nous avons vus souvent, des situations très similaires à celles décrites par Berry. Alors, ma question, Monsieur le Président, c'est quand est-ce que les années et la population de Scarborough va pouvoir obtenir sa part euh, d'investissement pour le système de santé. Le leader parlementaire, oui, effectivement, c'est vrai que Scarborough a été euh, ignoré euh, par les libéraux lors de leur gouvernement. Ils, a, ils ont eu 15 ans pour pouvoir investir dans cette zone et ils ne l'ont pas fait. Je suis contente que, je suis content que le, euh, la députée de Scarborough soulève ce problème, parce que c'est une mauvaise gestion de la part des libéraux, alors que nous, de notre côté, nous sommes en train d'investir pour, justement, développer le système de santé aussi à Scarborough, où ils peuvent finalement avoir accès à des services. Alors, je sais que le député Scarborough-Agincourt a travaillé tellement fort pour pouvoir obtenir ce qui était nécessaire. Les libéraux auraient pu le faire et ils ne l'ont pas fait, alors que notre député de Scarborough a véritablement fait tout ce qu'il pouvait pour sa circonscription. Arrêtez la pendule. On relance la pendule. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce ne sont pas les lits qui euh, soignent les gens, ce sont les personnes qui soignent les gens. Nous avons un manque de médecins, d'infirmiers partout. Nous avons des travailleurs au Canada qui euh, attendent encore que la province leur permette de euh, pouvoir travailler et de pouvoir enlever la pression qui est actuellement sur notre système de santé. Nous avons beaucoup de migrants qui sont formés, qui sont venus en Ontario dans l'espoir d'une vie meilleure pour eux et pour leur communauté, mais se trouvent face à des difficultés quand ils essaient de travailler dans leur domaine. En 2002, on a parlé déjà de ces défis pour des milliers de médecins, de kinésithérapeutes, etc. et d'infirmiers qui ne pouvaient pas exercer leur métier. Nous sommes fiers de notre système de santé, mais maintenant nous devons construire et améliorer la capacité. Si nous pouvions le faire maintenant, en pouvant aider ces personnes qui sont formées, qui ont été formées à l'international et qui pourraient justement mettre à notre service l'air. Merci, M. le Président. Réponse. Le ministre du Travail a fait un travail incroyable pour assurer des gens qui sont tournés. à... Formés à l'étranger soient reconnus ici en Ontario. Voici un peu d'informations. Ils vont voter contre toutes les mesures que vous adoptez, M. le Président. Mais regardez la circonscription de la députée. On peut bâtir autant d'hôpitaux, mais si on a les gens qui peuvent travailler là, sauf si on a le financement, pourquoi le faire? Donc j'étais fier quand ce gouvernement et ses députés ont lutté pour s'assurer que dans la circonscription de cette députée de Scarborough-Sud-Ouest, 30 millions de dollars pour des euh, foyers de soins de longue durée additionnels euh, pour, afin qu'on puisse donner quatre heures de soins euh, sous les libéraux, ce qui n'était pas priorisé sous les, les libéraux et c'était fait par ce gouvernement et par ce caucus. Et donc, on respecte les préposés. C'est pourquoi on appuie et qu'on fait les meilleurs réseaux de soins de santé au monde, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Question suivante. Le député de Paris Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines, des ressources, des richesses naturelles et des, des forêts. Ce n'est pas un secret que le gouvernement n'a euh, euh, pas aidé à la création d'emplois dans le Nord avec ses politiques. Le gouvernement libéral a... Euh, euh, réduit de l'aide au secteur minier, forestier et d'autres industries, ce qui a perdu à une décennie d'emplois de, perdus. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'on fait pour appuyer la croissance et l'industrie minière dans le Nord Le ministre du Développement du Nord, des mines, des richesses naturelles et des forêts. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député de Paris Sound, Muskoka, pour son soutien aux travailleurs, ce qu'il fait depuis deux décennies. Le travail d'amitié qu'il a fait pour le Nord, c'était vraiment incroyable. 150 emplois. New Mine Corporation, 800 emplois. E, euh, mine Evolution, 750 emplois. Pure Gold, 740 emplois. I.M. Gold, Côté Gold, 450 emplois. Argonaut Gold, ou le projet marginaux, 350 emplois. Greenstone, euh, le projet de Spring Gold à l'horizon. Il y a des choses importantes. Il y a des pressions positives sur le gouvernement pour avoir des ressources additionnelles et aider aux municipalités aux populations autochtones afin qu'ils soient en bonne position d'avoir de la croissance et de la prospérité économique. À chaque fois qu'on demande des ressources additionnelles et des changements réglementaires, le gouvernement vote contre et dit, dit non euh, à la croissance de le, nord, le nouveau Parti démocratique euh, n'aide pas le Nord, M. le Président. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Les réussites mentionnées par le ministre démontrent qu'il y a vraiment une reprise incroyable du secteur ministériel et qui démontrent que toutes les politiques du gouvernement ont aidé et ces projets être euh, de bonnes occasions pour les collectivités autochtones et d'autres. Le gouvernement, dans le, par le passé, a parlé de son engagement, mais n'a pas pris des mesures concrètes pour le développement économique dans le Nord. Est-ce que ce gouvernement, le ministre, peut nous dire comment ce gouvernement fait des projets afin qu'on puisse avoir la création d'emplois dans le Nord? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Hier, c'était la journée internationale de la femme et je n'ai pas pu mentionner des leaders autochtones, Tristan Hausen, euh, la chef, euh, d'autres chefs qui sont des chefs dans leur communauté. qui, À l'automne, on a eu l'occasion d'avoir deux projets importants le projet Equinox Gold et pour l'emploi, des occasions d'emploi et environnemental et le permis de forêt durable qu'on On s'est assis avec ces communautés ces femmes puissent mener dans le centre nord de l'Ontario. Il y a tellement de bonnes choses qui ont lieu dans le nord de l'Ontario, dans les communautés autochtones. Ça fait partie de ces occasions environnementales et d'entreprises économiques. Et nous sommes très fiers d'appuyer ces Femme euh, chef autochtone. Degré. Une autre question euh, au député Kwinot. Miigwech. Good morning. Bonjour. On a appris que les services policiers de Thunder Bay n'ont pas enquêté de façon appropriée le décès de 15 personnes autochtones. Le Global Mail dit que le groupe d'espères nommé par le provincial peut avoir un examen externe de 25 autres cas de femmes et filles autochtones assassinées ou décédées non expliquées. Les familles ont des proches qui sont, qui sont décédés sans une enquête appropriée. C'est intolérable. Est-ce que le Premier ministre va expliquer pourquoi ce gouvernement n'agit pas quand les services policiers de Thunder Bay 30 traitent les peuples autochtones comme moins importants euh, et qui ne méritent pas des enquêtes policières appropriées? La solliciteur générale, Merci, M. le Président. Je ne peux pas être plus d'accord avec le député d'en face. Je suis très concerné, comme nous sommes tous et toutes, des rapports qu'on a suivis. Et on va suivre le coroner en chef et le pathologue en chef qui ont envoyé un rapport au procureur général qui l'examine en ce moment. Mais c'est impératif que toute enquête qui n'ont pas été faites entièrement et lieu immédiatement afin que ces familles comprennent exactement ce qui a eu lieu et les proches puissent avoir une appréciation que le système fonctionne pour eux et pas contre eux. Merci. Merci. Question complémentaire? Je sais le suivant. Le racisme tue des gens. En tant que peuple autochtone, on vit et on meurt avec cet élément-là. Le bureau du directeur d'examen indépendant des services policiers a trouvé du racisme systématique au services policiers de Thunder Bay et a envoyé 44 recommandations. L'enquête de l'ancien sénateur Murray Sinclair a trouvé que il y avait euh, de, du racisme systématique et qu'il soit soit dissolu. Le sénateur Sinclair a démontré une et mais on l'a ignoré. Aujourd'hui, je demande... Est-ce que ce gouvernement va demander à avoir une commission d'enquête et va demander, et demande la surveillance directe de la PPO des services policiers à Thunder Bay jusqu'à ce que cette enquête soit terminée? Réponse, la euh, solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. Dans la province de l'Ontario, on a bien sûr le commissaire indépendant des services policiers. J'ai envoyé une lettre à cette commission publique en demandant à ce qu'ils enquêtent entièrement la, la commission des services policiers et la police de Thunder Bay. On va faire des changements aux membres du conseil de la, des services policiers pour assurer qu'on ait une représentation d'une grande partie de la population de Thunder Bay. On va continuer ce travail. Le, la commission indépendante va continuer le travail, mais vous avez mon assurance en tant que gouvernement qu'on veut faire la bonne chose à Thunder Bay et on veut s'assurer que ce qui doit avoir lieu continue à avoir lieu, mais de façon indépendante. Question suivante, la députée Scarborough-Gilwood. Au premier ministre, Merci, M. le Président. J'ai envoyé à ce gouvernement et j'ai pris la parole dans cette Chambre à plusieurs reprises en demandant à, à des gestes et des mesures concrètes pour arrêter la violence avec armes et euh, aussi deux de mes projets de loi, 29 et 60 lois euh, pour, euh, pour arrêter la violence des armes. Et le Toronto Star m'a appuyé, ce n'est pas une question seulement légale, mais c'est une question de santé publique et a cité la médecin hygiéniste en chef de Toronto, la médecine hygiéniste de Toronto où euh, la violence aux avec des armes peut toucher les gens, leur santé mentale et ça peut être cyclique et générationnel. À Scarborough, on a des douleurs de la violence armée suite à un, au fait que dans une école, un élève de 18 ans a été frappé par des balles. On a besoin d'aide, Adoptez donc le projet de loi 60. Le ministre associé de la, pour la santé, euh, délégué à la santé mentale et à l'ordre contre les dépendances. On a du financement sur une base annuelle depuis 2019 de plus d'un million. Le financement pour avoir une expansion des services appropriés pour des cultures dans des collectifs de toute la C'était fier, comme j'ai dit plus tôt, d'aller à Tabou, le centre communautaire à Scarborough, pour annoncer 1,9 de nouveaux investissements pour avoir une expansion. Du programme contre les dépendances des jeunes canadiens, afro-canadiens et des Caraïbes, à, à de nouveaux endroits à Hamilton, North York, Peel et Ottawa. C'est les programmes pour aider les jeunes noirs et pour servir les jeunes francophones, LGBTQ2S et ceux qui souffrent de traumatismes, y inclut la violence communautaire. Monsieur le Président, notre gouvernement est intéressé et veut appuyer tous les Ontariens au bien-être et donner les soutiens dont ils ont besoin pour cela. Question complémentaire. Merci. Le gouvernement doit. Euh, comprendre que sa feuille de route ignore ces gens qui sont touchés par la violence aux armes. Et j'ai déposé le projet de loi 60 et quand j'ai demandé, le leader parlementaire du le gouvernement dit qu'ils appuieraient si cela avait du mérite. Bon, le Toronto Star, euh, Santé publique Ontario et la population ontarienne ont dit que le projet de loi a du mérite. Plus important, des particuliers, des familles qui vivent avec la douleur de la violence aux, aux, aux armes, pensent qu'il y a du mérite. La semaine dernière, ce gouvernement a fait avancer le projet de loi 86 au comité, un projet de loi important pour lutter contre l'islamophobie, ce qui j'appuie. Je demande à ce gouvernement de traiter le projet de loi 60 avec la même urgence et de l'envoyer rapidement aujourd'hui. Il faut adopter ce projet de loi avant l'élection. Il faut que ce soit notre priorité. Est-ce que le, le leader parlementaire du gouvernement pense que le projet de loi 60 en reconnaissant la violence armée en tant qu'enjeu de santé publique est important? Le leader parlementaire du gouvernement, si la députée demande qu'on euh, qu tourne la deuxième lecture et l'envoie en un comité, j'aurai grand plaisir à le faire. Question suivante. Le député de scarborough rouge part Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Depuis trop longtemps, les foyers de soins de longue de l'Ontario ont été négligés et ont été victimes du sous-financement chronique. Pendant la COVID euh, beaucoup de gens ont contacté mon bureau en disant que leurs proches dans les foyers ne pas les soins nécessaires. Le gouvernement précédent a eu 15 ans pour investir dans les soins de longue durée, mais il fermait l'école et vendait Hydro One. De 2011 à 2018, et ils ont seulement ouvert 600 nouveaux lits. C'est pourquoi notre gouvernement a avancé sur notre promesse d'avoir 30 000 nouveaux lits et de redéployer des nouveaux est-ce que la ministre de l'Infrastructure peut nous dire ce qu'on fait pour appuyer la construction des lits de soins de longue durée à, à, à, dans la province? La ministre de l'Infrastructure, merci. Je vais commencer en souhaiter un joie, une joyeuse fête aux députés. C'était son anniversaire hier. Et je veux reconnaître que le ministre des Soins de longue durée va ajouter des lits dans quatre établissements dans la ville de Toronto. Un, c'est Seven Oaks dans la circonscription du député. Comme le député a dit, la pandémie a eu un impact dévastateur pour dans les foyers de soins de longue durée, ce qui a souligné qu'il faut avoir plus d'établissements de soins pour les aînés. Et contrairement aux prédécesseurs, notre gouvernement prend des gestes en ayant plus de foyers de soins de longue durée dans la province. Suite à notre engagement pour bâtir en Ontario, on a utilisé le projet pilote accéléré pour cibler la construction des foyers de soins de longue durée. Et on utilise des terres, des hôpitaux et des techniques pour bâtir des foyers qui sont urgents dans les zones urbaines de la province où il n'y a pas beaucoup de terres, comme vous le savez. Question complémentaire? Merci. Et merci à la ministre de sa réponse. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui mène le chemin quant à la construction des foyers de soins de durée dans notre province. Nous ne pouvons pas ré répéter les erreurs du gouvernement précédé qui a juste regardé quand c'est là qui, avec comme la députée de Don West, veut euh, veut euh, voulait voir était vicieuse à avoir des problèmes. On ne veut pas être vicieux. Il faut qu'on ait un gouvernement qui réponde aux problèmes de capacité et qu'on prenne des mesures additionnelles pour équiper les foyers avec de l'équipement pour préparer les résidents pour les menaces futures de la pandémie. Est-ce que la ministre de l'Infrastructure peut nous dire quel projet travaille son ministère pour aider les communautés qui en ont besoin? Merci. Réponse la ministre de l'Infrastructure. Par le programme accéléré, on réduit la paperasse administrative et on aura quatre nouveaux foyers dans la Grande Légion de Toronto. J'étais avec le Premier ministre Ford et le ministre Calandra à Ajax pour faire l'annonce dans 13 mois. Les résidents à Ajax ont vu la fin de la construction. Et la semaine dernière, Lake Richard a reçu les clés de son nouvel établissement. Le processus établi par le gouvernement précédent exigerait en moyenne 8 ans pour bâtir un foyer de soins de longue durée dans la province de l'Ontario. Ce pas acceptable, Monsieur le Président. En plus du foyer de Lake Ridge, on a trois foyers de soins de longue durée. Un, Amber River, à l'Hôpital de Amber River, et deux avec le partenaire Trillium. 1 200 nouveaux lits dans la grande région de Toronto, ce qui est le double que ce que les libéraux ont bâti pendant 15 ans. La que... nouvelle question de la députée de Windsor-West. Ma question s'adresse au Premier ministre. Comme beaucoup de députés le savent, le pont ambassadeur dans ma circonscription était bloqué, ce qui a fermé la... la traversée transfrontalière la plus importante en Amérique du Nord. 6 milliards de dollars n'ont pas traversé. Les travailleurs n'ont pas pu avoir accès à leurs emplois et beaucoup d'entreprises ont été obligées de fermer leurs portes. La semaine dernière, ce gouvernement a annoncé 11,5 millions de dollars pour les entreprises à Ottawa. Et je veux remercier mon député et mon collègue d'Ottawa qui a pris la parole, à parler aux entreprises tandis que les députés conservateurs sont cachés. Mais ma question est suivante. Quand est ce que ce gouvernement va aider la population de Windsor pour défaire des coûts financiers causés par la blocade la bloquée du pont? Réponse, la ministre des Industries, du patrimoine, du sport, du tourisme, de la culture. Et je n'aime pas la notion quand, quand j'ai passé quatre semaines sous occupation. Des proches et des amis ont traité avec l'occupation et moi et le ministre responsable euh, des services aux enfants et, et à l'enfance et aux services sociaux et communautaires. On a passé au téléphone. C'est pourquoi après quatre longues semaines, de fermeture de ce gouvernement. Ce gouvernement a débloqué 10 millions de dollars à Ottawa pour aider les PME, 1,5 million de dollars au tourisme à Ottawa pour refaire la réputation, pour défaire les dégâts de, de ces, cette occupation, pour démontrer que Ottawa et l'Ontario étaient sur la bonne voie. C'est une. Une question insultante de dire qu'on n'était pas présente. À chaque jour, on travaille avec le maire Watson et le bureau du Premier ministre. Merci. La députée peut s'asseoir. Question complémentaire. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. La députée de Népine était partout. Mon collègue de, de la centre était dans un lobby d'hôtel où les convois ont établi, euh, ont mis un incendie pour donner de la sécurité aux gens dans cet édifice. J'ai parlé à beaucoup de propriétaires de PME qui ont souffert, à Windsor West qui ont souffert des effets à long terme de la, de la, du bloc et beaucoup ils en, en, vont parler. Au, au, du blocus. Beaucoup ont, sont, ont, ont envoyé les travailleurs euh, sans salaire à la maison et beaucoup de gens n'ont pas à refaire. J'ai demandé euh, d'avoir du financement pour ceux qui ont été frappés par le blocus. Du financement comme les gens de ma collectivité méritent d'avoir un gouvernement qui les appuie pendant une époque difficile. Ma question, c'est pourquoi ce gouvernement ne veut pas donner du financement attribué pour les travailleurs et les PME dans ma circonscription Windsor Act pour les aider à survivre du blocus. Et j'aimerais plutôt que la ministre se, se félicite. La ministre du patrimoine, je veux corriger la croyance, je pense qu'elle part. La réalité il y avait une occupation de quatre semaines qui a fermé la, le centre-ville de la capitale euh, nationale. On a suivi euh, le chef du gouvernement fédéral, 1,5 million de dollars. Et Je vais dire, j'étais à des réunions avec le député dottawa euh, des entreprises dans sa communauté. Vous étiez, qui n'était pas là? C'était le député d'Ottawa-Centre. Il n'était pas là pour parler aux entreprises. Il était consommé en étant aux manchettes, mais si la députée veut parler, je l'assure, j'ai parlé la semaine dernière à l'entité de windsor et 400 millions de dollars sont pour défaire ré... les dommages à la réputation de la ville de Windsor suite au blocus de, de, de, de pont pendant deux semaines. Pas le blocus de la capitale. Il faut, faut restaurer la réputation de la ville d'Ottawa et protéger la démocratie. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Encore une fois, je rappelle aux députés de faire des commentaires en s'adressant à la présidente, pas directement. J'aimerais continuer la période des questions, si ça serait possible, si ce n'est pas un inconvénient pour trop de gens. Redémarrer la pendule le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'Ontario a devant soi un... Pro une crise de santé mentale et d'abordabilité du logement. Les deux sont reliés. On estime que 50 qui ne sont pas logés ont un problème de santé mentale. Les professionnels de santé mentale disent clairement que... La façon la plus facile d'améliorer le bien-être des gens et la qualité de vie, c'est de leur donner du logement sécuritaire et abordable, du logement abordable avec des soutiens de santé mentale. Notre stratégie de santé mentale et verte donne du financement pour 60 000 unités. Est-ce que le Premier ministre va appuyer notre plan En dévoilant les euh, fonds au budget du printemps pour qu'on construise 60 000 logements dans la décennie à venir. Ministre des Affaires municipales et du logement, merci. Je veux remercier le député euh, de Goeve qui pose une question vraie de l'opposition ici à l'Assemblée législative. Je veux attirer sur le succès que le ministre thibolo et qui peut faire des commentaires sur la santé mentale. Ça va ensemble, le député a absolument raison. C'est pourquoi au début de la pandémie, notre gouvernement a travaillé avec diligence sur le fonds de soulagement des services sociaux qui a donné beaucoup d'argent aux nos partenaires municipaux pour qu'on traite la population euh, plus vulnérable. J'étais avec euh, Louis Panchef. On a parlé de consolidation des programmes sur l'itinéraire, pour que les programmes soient plus accessibles pour nos partenaires municipaux et bâtir sur le succès existant en donnant plus d'argent aux partenaires municipaux. Encore une fois, on espère que ce parti de ce député euh, nous appuie dans le demande de sa juste part au gouvernement fédéral. Si on avait l'argent que le fédéral nous donnait, euh, c'est-à-dire, ça pourrait changer comment on fait les choses. Question complémentaire. Que ce soit clair, Monsieur le Président, la crise du logement s'empire, ça ne va pas mieux. Plus de 16 000 personnes en Ontario n'ont pas de logement à chaque soir. Si on veut que le gouvernement investisse dans le logement, la province doit répondre à l'appel aussi. C'est pourquoi exactement je demande à ce gouvernement de débloquer de l'argent dans son budget du printemps. Un investissement dans le logement, c'est la façon la plus responsable comme approche de composer avec cette crise. Pour chaque dépense de 10 sur le logement, on a une épargne de 21 et 72 cents dans la justice sociale, des soins de santé et d'autres coûts. Mais ce qui est plus important, l'amélioration à la qualité de vie des gens et à leur bien-être mental n'a pas de prix. Donc nous savons que la solution, c'est du logement permanent avec des soutiens. Et je demande au ministre du Premier ministre, le président du Conseil du Trésor, le ministre des Finances, est-ce que vous en engagez à créer 60 000 logements avec soutien dans le budget du printemps Le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Comme on a mentionné, euh, il, le logement fait partie des soins continués. Et c'est pourquoi on a bâti le, la feuille de route du bien-être, euh, composée avec des choses euh, gestion du retrait, traitement, logement avec soutien et toute autre forme afin qu'on puisse aider les particuliers. Les déterminants sociaux de la santé doivent être traités. Depuis 2019, on a investi plus d'un milliard de dollars en des soutiens de santé mentale pour les jeunes en particulier. C'est vraiment un investissement historique au nom de ce gouvernement et de la province de l'Ontario. Les investissements qu'on a fait font partie de 3,8 milliards de dollars d'engagement qui a été fait au début et qui va continuer à faire des investissements pour assurer que ce, cette continuité des soins continue. Mais jusqu'à ce qu'on ait cette continuité de soins, il faut investir, que les gens partout dans la province ont l'aide qu'ils méritent. Merci. Merci beaucoup. Question suivante. Le député de Perth Wellington. Merci, M. le Président. M. le Président, ce n'est pas secret que le couloir de l'autoroute 6, c'est l'autoroute à deux voies la plus occupée. Il a un volume de 23 à 26 000 véhicules par jour. Et cela, cela continue à augmenter. Depuis 15 ans, les concitoyens de ma circonscription à Perth Wellington et des communautés environnantes ont demandé aux libéraux de conduire la voie de contournement de Morriston qui réduirait le temps de voyage, euh, les bouchons, mais les libéraux ont dit non. Et donc, je pose la question au ministre des Transports. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour avancer ce projet très important La ministre des Transports. Merci, M. le Président, et merci au député de perth pour la bonne question. Monsieur le Président, nous savons tous que la voie de conformement de Morriston va changer vraiment la donne pour les résidents. Même si les libéraux avaient eu 15 ans pour avancer ce projet, ils n'ont pas avancé. Ils l'ont laissé être à l'étagère, comme pour beaucoup d'autres projets d'infrastructures critiques, ceux qui ne nous ont pas annulés. Nous nous faisons euh, des choses différemment. On dit oui au euh, développement important. Et les résidents de la région de Halton seraient contents et d'autres euh, régions de savoir qu'on va avancer à ces projets qui deviennent une réalité. La phase 1 du projet de l'autoroute 6 et de la voie de contournement à Morristown a été complétée en 2021. Et on a pris une nouvelle mesure avec euh, le euh, contrat pour la phase suivante. On a fait plus de progrès dans la voie de contournement de Morristown que les libéraux ont fait en 15 ans. On s'engage à voir ce projet à pas dépasser d'autres jalons jusqu'à ce qu'on fasse. Question complémentaire? Merci, ministre, pour la réponse. Monsieur le Président, le taux de trafic sur l'autoroute continue à augmenter pendant des décennies. Au lieu de répondre à la... Au problème, le gouvernement libéral a dit non, et selon les recommandations des députés, les conducteurs sont coincés sur ces autoroutes pendant des heures. Est-ce que le, la, ministre, la ministre peut nous dire comment est-ce que ce changement va aider à la circulation? Merci pour la question. Monsieur le Président, la population de cette zone continue à augmenter rapidement. Afin de se rendre à un point A, à un point B, il y aura des temps d'attente, bien sûr, et donc c'est la raison pour laquelle nous devons bâtir ces établissements et le contournement les permettra à se déplacer de Hamilton jusqu'à Guelph. Et cela va aussi réduire les, impas, les impasses pour se rendre dans les rues locales. Si nous ne prenons pas des mesures aujourd'hui, la situation va se détériorer. Et l'autoroute 401 est une autoroute qui est très occupée en Amérique du Nord. Et notre gouvernement dit oui au, à la voie de contournement et à d'autres mesures afin de réduire les impasses dans la province. Et je suis tellement fière de cela. Réponse. Prochaine question de dé, député de Yorkdale High Park. Merci. Je pose la question au premier ministre. Après un mois de la promesse du premier ministre, qu'il y aurait un accord concernant les centres de soins de garde, et cela fait déjà trois mois depuis qu'ils ont signé l'accord. Cependant, ce gouvernement n'a pas répondu à l'appel. Cela continue à affecter la population, notre communauté, et je pose cette question. Qu'est-ce qui vous prend tant de temps à le faire? Merci. Ministre de l'Éducation. Merci pour la question. Le premier ministre continue à soutenir les contribuables de l'Ontario afin de s'assurer que nous recevons un deal, un accord de préférence de 10 dollars par jour. Ces financements seront disponibles et le gouvernement ne va pas signer un accord qui va augmenter les frais de garde en Ontario. Nous allons continuer à travailler pour l'équité, un accord juste afin que les familles dans nos circonscriptions peuvent bénéficier de l'accessibilité. La, C'est la raison pour laquelle nous travaillons darrache Pied. Nous soutenons les familles de cette province. Complémentaire. Monsieur le Président, les familles en Ontario ne peuvent pas payer leurs factures. Ils ont besoin d'un accord depuis déjà des mois de cela. Le gouvernement Ford, à cause de, de, de leur décision, les familles continuent à payer davantage pour, pour payer leurs factures, tout en attendant, comparément à d'autres provinces qui ont déjà reçu ce, ce, cet accord. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à s'attendre à ce que les familles puissent payer beaucoup plus à ce que le premier ministre et le ministre puissent accomplir son travail. Si le, les députés du Parti libéral et néo-démocrate voulaient le faire, alors ils n'auraient pas contrecarré la mesure du gouvernement qu'on avait adoptées afin d'aider ces familles en Ontario. Si vous vous souciez de ces familles et du taux de l'inflation, alors vous auriez dû soutenir la loi sur les crédits pour les services de garde ici en Ontario, ce qui aurait remis jusqu'à 1 250 aux familles, mais ils ne l'ont pas soutenu. Ils se sont opposés contre cette mesure. Nous continuons à soutenir l'accessibilité et l'abordabilité pour les familles et nous allons le faire d'une manière constructive afin que les familles puissent recevoir des frais de 10 par jour pour les services de garde. Prochaine question. C'est du down ben fun quand on peut changer les règles comme on veut, surtout quand on ne veut pas qu'elles s'appliquent à nous. 2019, en 2019, une loi a été adoptée qui allait pénaliser le premier ministre et le ministre des Finances si le budget n'était pas disponible à temps. Le ministre des Finances a annoncé qu'ils vont annuler cela. Mais aujourd'hui, ils changent les règles et cette redevabilité était en place afin de s'assurer que ces ministres étaient tenus responsables. C'est la deuxième fois qu'ils le font. Pourquoi est-ce qu'ils changent les règlements afin de sauvegarder le au premier ministre ou au ministre des Finances 15 000 Parce qu'ils n'ont pas fait un, un, un travail assidu. Réponse, leader parlementaire du gouvernement, comme vous le connaissez, le budget est un peu en retard cette année afin d'évaluer de manière adéquate et de travailler avec nos partenaires. Je vais vous rappeler que son parti a voté contre cette motion la semaine dernière. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement continue à éviter cela en délivrant un budget qui sera disponible jusqu'en avril. Et ils veulent peindre une image qui est fautive où donner leur argent est au gouvernement. Il parle bien sûr de son propre gouvernement. The Premier keeps telling Ontarians that the worst place to give their money is government. He is, of course, talking about his own government. Bien sûr, il parle seulement de son propre gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à délivrer le budget jusqu'en avril au lieu d'en mars? Deputy Dorra could just which meant Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement est transparent en termes des étapes de la province, et c'est la neuvième mise à jour que ce gouvernement fournit à la population depuis le début de la pandémie. Contrairement au, euh, au parti de la députée libérale. Les Ontariens méritent un plan essentiel de relance qui est basé sur euh, l'exercice et une planification moderne. Nous l'avons déclaré que nous allons chercher des mesures justes pour les Ontariens afin qu'ils reçoivent des avantages et que la vie soit beaucoup plus abordable, contrairement au gouvernement précédent qui était appuyé par le Parti néo-démocrate. Rappel à l'ordre. Prochaine question, député Merci de Sudbury. Merci, M. le Président. J'ai un cométant jeune dans ma circonscription qui s'appelle June. Elle est une fille brillante et elle aura ses ans en avril. Elle a été diagnostiquée de l'autisme en 2017. En 2018, le député de Nico Belt a demandé au, à la Chambre dans le cadre de manque de financement. Ses parents ont été... Ils ont dit à ses parents qu'ils devaient attendre jusqu'à six mois d'attente afin de recevoir ce financement. Et June attend depuis plus de quatre années, plus de quatre ans, afin de recevoir des services qui sont appropriés à ses besoins. Et les de, la liste d'attente monte en flèche dans cette province. Depuis que le gouvernement euh, conservateur a été élu, combien de temps est-ce que June et les autres enfants doivent attendre? Notre gouvernement est engagé afin de s'assurer que les enfants qui ont reçu un diagnostic d'autisme reçoivent les soutiens dont ils ont besoin. Nous avons doublé les financements jusqu'à 6 millions de dollars par année. Nous avons plus de 40 000 enfants qui reçoivent ces services à travers des programmes différents. Nous nous assurons que les enfants en besoin le reçoivent et, et que les familles le reçoivent aussi. Nous avons ajusté les les, les attentes, les temps d'attente pour les gens et pour les personnes en termes des documents qu'ils ont fournis. Nous continuons à écouter les experts et leurs recommandations et afin d'arriver à atteindre notre objectif. Nous sommes sur la bonne voie. Nous comprenons la frustration suite au leadership du, du, du gouvernement précédent et nous avons augmenté notre capacité à répondre aux besoins de ces enfants Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au premier ministre. La ministre a parlé de 6 milliards de dollars, 600 millions de dollars dans le budget. Elle n'a pas mentionné cependant le pourcentage de 56 qui n'a pas été déposé. Je pense qu'il parle d'avoir des enfants dans le système, mais ils ne reçoivent pas l'aide nécessaire. Le gouvernement conservateur a retenu des millions de dollars, 134 millions de dollars en 2020. Et je veux vous rappeler que le premier ministre avait promis cela, les familles comme les familles de June ne peuvent pas continuer à attendre. Ils vivent dans une crise. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à réduire et faire des coupures dans les financements? Est-ce que le gouvernement va soutenir les familles comme les familles de June qui ont été diagnostiquées par l'autisme afin de recevoir des soins nécessaires? Il y a plus de 15 000 enfants. Réponse, ministre des Services à l'Enfance. Nos programmes ont été développés par la collectivité, par la communauté autistique. Et nous avons plus de cinq fois d'enfants qui reçoivent des soutiens comparément au gouvernement précédent. Nous sommes sur la bonne voie pour arriver à notre objectif et le rapport est seulement une partie de l'image complète. Nous anticipons que nous allons atteindre cet objectif en financement pour ces enfants et pour leurs familles qui les méritent. Prochaine question, député de Durham. Merci. Je pose la question à la ministre des Transports. La dernière fois que j'ai pris la parole concernant le métro GoTrain de Bowmanville était en février 2020. Nous souhaitons que la pandémie va changer en pandémie, donc ce qui veut dire que les travailleurs retournent à travailler en, pré en présentiel. Plus de gens veulent savoir ce qui se passe dans le métro GoTrain à Bowmanville. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Réponse. Merci. Je remercie la députée. Je sais que cela va changer les choses dans sa communauté en élargissant le service de métro GoTrain. Je veux vous assurer que ce gouvernement veut aussi progresser et avancer ce projet parce que la région de Durham continue à accroître de manière exponentielle et nous savons que les comités ont besoin de services qui sont beaucoup plus rapides pour répondre aux demandes de cette population. Nous continuons à adopter des initiatives et des projets pour ces communautés. Nous avons reçu un accord avec les, les entreprises et je vais partager ces données très bientôt avec la Chambre. Complémentaire, merci. Je remercie la ministre pour ses efforts concernant ce projet. Je me rappelle de notre première euh, discussion lorsqu'elle de lorsqu était devenue ministre des Transports, et euh, les gens à Durham attendent depuis longtemps, et la compagnie MetroLink a déjà mentionné que cela fait partie de leurs priorités, surtout dans un moment où le prix de l'essence continue à augmenter, et donc ce qui veut dire qu'il qu faut mettre à jour ces services de transport public. Donc, quand est-ce que cela va être accompli afin de construire oui, ces stations? Merci. Je comprends la frustration de la députée et l'extension est en place depuis plus d'une décennie. Mais les libéraux n'avaient pas adopté de bonnes mesures afin de finaliser le projet. En 2016, le premier ministre de, et le député de Don valley West ont déclaré qu'il faut qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette région et qu'il faut répondre à cette situation. Sous le leadership du premier ministre Ford, nous avons formalisé un accord, ce qui démontre notre désir d'accomplir cela et nous avons adopté des mesures préliminaires pour commencer à compléter ce projet. Nous disons oui à délivrer des services dans la zone de Durham et d'Oshawa. C'est la fin de la période des questions. La députée a un rappel au règlement. Je veux juste rectifier quelque chose. Je pense que j'avais dit que le député de York, Ottawa Centre, avait parlé de sécurité dans, dans, dans, dans, dans un hôtel, mais en fait, c'était dans un appartement, dans un appartement privé. Intervention du président, c'est exact. Vous pouvez rectifier ce que vous avez dit en faisant un rappel au règlement. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Nous avons une bonne nouvelle. Je veux souhaiter à Nicole. Je veux féliciter Nicole parce que son fils, Frédéric, est né hier. Aujourd'hui, de préférence. Nous avons une proposition de motion de clôture sur le sous-amendement à la motion concernant des amendements au règlement. Il y aura une minute, une sonnerie de cinq minutes.